de la reprise de l'école, est-ce que la maladie Covid-19 peut s'avérer dangereuse finalement pour les enfants Non, là franchement toutes les données vont dans, le, dans le même sens, le risque des enfants de la maladie euh, Covid est excessivement faible, l'immense majorité font des formes pas symptomatiques et quand ils ont des symptômes c'est très faible alors vous avez parlé de la maladie de Kawasaki, de ses manifestations immunologiques mais ça en fait toutes les maladies infectieuses ont des formes exceptionnelles et ont des formes graves y compris chez des gens en parfaite santé au préalable ça, c'est la vie des maladies infectieuses, et toutes les maladies virales peuvent provoquer des manifestations immunologiques secondaires. Ça, on le sait. Donc, ce n'est pas étonnant que le Covid, enfin que le SARS-CoV-2, provoque ce genre de manifestations immunologiques. On aurait même été étonné du contraire. Donc, est-ce que cette maladie Covid a plus de formes graves chez des enfants en bonne santé que d'autres maladies virales La réponse est clairement non. Non. Donc les enfants n'ont pas. Euh, sont pas particulièrement à risque de faire des formes graves de, de la maladie, même ils sont pas du tout à risque, euh, et se dire « je vais garder mon enfant confiné jusqu'à l'arrêt de l'épidémie pour ne pas qu'il euh, qu tombe dans l'exception de cette maladie grave », c'est illusoire, parce qu'encore une fois, nous vivons toujours entourés de, de, de microbes, et donc euh, les enfants, après cette épidémie-là, ils seront exposés à d'autres microbes.